De internet. Je m'appelle Akon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va dire personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP faction du moment, les amis. Vous le savez déjà tous, de toute façon. Aujourd'hui, l'heure que je fais cette vidéo, c'est Halloween, les amis. Et je vous avais donné jusqu'à aujourd'hui pour faire des bases Halloween. Aujourd'hui, j'ai trouvé trois gagnants. Euh, assez spéciales les bases que j'ai choisies. Ils ont chacun des particularités. C'est pas des bases extravagantes, etc. Mais c'est des bases que, personnellement, j'ai adoré euh, certains trucs à l'intérieur de ceux-ci. Il y en a même une que c'est juste un truc, un petit truc. Il y en a une autre que c'est une petite bébé bien décorée, petite, mais très efficace. Et la dernière, vous allez voir. Donc voilà, on va commencer directement avec ça, les amis. Je vous rappelle que dans chaque base, je vais déposer euh, des petits cadeaux. Donc dans les cadeaux que j'ai offrir offrir, ça va être des clés légendaires, des clés Halloween, ainsi que des clés... Euh... Des clés comme ça, normal. ainsi que peut-être des stuffs au hasard. Donc on va juste prendre ça, voilà, vos là, des petits stuffs au hasard qu'on va euh, drop. Donc euh, j'espère que la vidéo va vous faire plaisir. Laissez un pouce bleu si vous voulez devenir mon ami. Et puis la vidéo commence dès maintenant. Pour la première base, c'est une base assez spéciale parce que celle-ci n'est pas énormément décoré, mais il y a un truc vraiment, vraiment, vraiment qui m'a frappé à l'œil et j'espère que vous aussi ça va vous frapper à l'œil à l'œil excusez-moi, au moment que vous allez la voir donc vous êtes parti, boum, une citrouille géante jamais j'aurais pensé que quelqu'un allait faire ça c'est vraiment une superbe de bonne idée, une citrouille géante franchement, vraiment, vraiment intelligent l'idée en plus qu'il y a quelques petites décorations autour un golem ici. Ici, on peut voir, c'est un peu décoré. Tiens, on, on voit qu'ils ont vraiment bien travaillé sur leur base. Mais, ils se sont fait piller en plus. C'est marqué ici, on s'est fait piller. Mais ce que j'adorais vraiment beaucoup, les amis, c'était la citrouille géante. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'intérieur de la citrouille. Et je vais drop un coffre ici. Et je vais leur donner... Euh casque et bottes euh, en, comme ça avec une clé halloween une clé légendaire donc on va leur donner tout ça les amis merci à vous d'avoir participé à mon concours et puis j'espère que vous allez euh, que vous allez avoir une excellente halloween halloween les amis de l'interweb et euh, j'espère que vous allez vous amuser, éclater. Un gros félicitations à vous, franchement. Vraiment intéressant euh, comme base. Tiens, on va refermer tout ça comme ça, comme c'était. Vraiment intéressant. Je sais pas s'il y a beaucoup de protection, etc. Mais on peut voir qu'ils ont des petits champs, ils ont des trucs ici. C'est marqué Alcon, t'es le meilleur. Tu vas continuer comme ça, on t'aime. Crazy, Adrien et Zertoge, on t'aime. Le S, Note sur 20 ma base, s'il te plaît. Ben, la base en, en, en soi, elle est quand même petite, pas trop originale. Mais la citrouille, 20 sur 20, ça c'est sûr. Cof euh, pour le cadeau. Ah T'as cru que j'allais te donner des cadeaux? <rire> pour Icons, Abyss, je t'aime. Ah, oh, il y a du gâteau pour la famille, c'est bien. Et ici, il y a quoi? Et il y a une petite. Ouais, c'est vraiment une base assez sympathique, claire, simple. C'est Abyss. Oh, Abyss, il est mort. Rip. Eh, rip, rip, rip. Mais en gros, ouais, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme base. Personnellement, j'aime bien. Et puis, j'ai hâte de voir euh, si vous allez faire. Euh... Quelque chose de plus dans le futur, parce que ça peut vraiment être intéressant. On passe directement à la deuxième base. Je suis à la deuxième base. Comme je vous disais, les amis, c'est une base assez petite, simple, mais efficace. Pourquoi Parce que c'est une base avec des coffres et c'est une BP. Et comme je vous dis, vraiment petite. Ici, j'ai l'impression que c'est des coffres sécurisés qu'il va y avoir autour ici, comme on peut euh, imaginer ici. Ils vont mettre de l'eau et les coffres ici vont être euh, sécurisés. Vraiment intéressant comme style de BP. J'adore. Je trouve ça vraiment safe niveau des défenses. On peut voir qu'ils ont fait une base avec des coffres. Oh. What? Intéressant. Intéressant comme style de défense. Vraiment différent, j'ai appris. What the fuck? C'est vraiment spécial pour comment ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais... Euh, vraiment, vraiment, vraiment spécial comme euh, type de base. Mais euh, ça leur fait un paquet de storage. <rire> Et... Euh, sinon, y a t il d'autres défenses? Non, y a pas l'air d'avoir d'autres défenses. Euh, What we'll the Ok, non. Il n'y a vraiment pas d'autre défense. C'est vraiment le seul truc qu'il a. Et ensuite, il y a l'intérieur de la base. Vraiment intéressant comme style de base. Euh, je ne sais pas pourquoi ça, ça va jusqu'ici. Il y a peut-être quelque chose au-dessus. Au non. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de vraiment euh, particulier. C'est vraiment intéressant comme base. J'adore, les amis. J'adore, j'adore, j'adore. Comme je vous dis... C'est bien décoré, c'est petit, étroit, mais c'est la base de qui? Base de Black Chocolat, base de Xeos. Donc ouais, on peut voir, ils ont leur stuff ici, ils ont un petit stuff, etc. Nous, on va leur déposer un petit coffre normal ici, avec quelques récompenses, les amis. On va leur donner euh, des bottes, jambières, et on va faire ça, comme ça, et on va leur donner une clé Halloween, une clé légende, ainsi qu'une clé normale Lucky Bucks. Donc voilà. Voilà, mes chers amis de l'Interweb. Euh, franchement, vraiment pas mal votre base, les gars. J'espère vraiment que vous allez euh, garder ou modifier pour le prochain thème qu'on va faire. Parce va, la semaine prochaine, on va faire un autre thème. Ou chaque semaine, je pense qu'on va faire des thèmes de base. Et puis, on va choisir des gagnants à chaque fois pour gagner des petites récompenses. Comme on fait en ce moment, on verra. Mais ça peut vraiment être un concept intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous le dire dans les commentaires de la vidéo. Passons maintenant à la troisième base. Et je suis rendu à la troisième base, les amis. Il y a deux bases exactement. À la troisième position, il y a deux bases que je vais vous présenter une après les autres, donc j'arrivais pas à choisir entre les deux, donc ça va être à vous de choisir dans la description entre les deux je vais quand même laisser des petits cadeaux à à, au base, mais c'est la troisième position et j'arrivais pas à, euh, à choisir donc euh, je sais pas par où commencer, j'adore le concept, j'adore la mine, j'adore les tombeaux donc on peut voir que ça j'ai l'impression que c'est les membres de leur faction, euh, ils se sont fait des genres de tombeaux parce qu'ils sont morts donc c'est plutôt intéressant, bien décoré, bien aménagé, euh, j'adore le concept donc je me demandais qu'est-ce qu'il y avait ici J'adore le concept de la mine aménagée. Moi vous savez je kiffe ce genre de truc là. Et c'est comme aussi la troisième position. Euh, L'autre place qu'on va regarder, c'est un peu dans le même style aussi, vous allez voir. Ici c'est quoi qu'il y a? Vraiment intéressant. C'est genre. C'est serré par exemple. Oh ils ont des spawners. Attendez, on va aller voir juste ici. Ils ont des spawners à sorcières qu'ils ont acheté sur la boutique. Vous ne saviez pas, les spawners à sorcières étaient disponibles euh, durant tout le mois de Halloween. Donc, vous pouviez les... Tout le mois d'octobre, excusez-moi, vous pouviez les, euh, les acheter. Ils vont être retirés de la boutique euh, à l'heure que vous regardez cette vidéo-là. Je crois qu'ils sont retirés de la boutique. Même chose pour les clés Halloween. Ils ont quand même des champs, des trucs comme ça. T'sais. Ils ont quand même une bonne grosse base, mais ils ont quand même réussi à faire de la décoration à certains endroits. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Je veux juste voir quel genre de type de défense qu'ils utilisent. Euh... Ouais, c'est ça, ils utilisent des défenses basiques, mais quand même assez cool. Ici, il y a quoi Ah, ici, c'est la mine. Ok, ouais, ouais, c'est ça, ils ont fait une genre de mine intérieure. Vraiment, f... énormément de travail ont été là-dessus. 4000 moutons, ils ont, petit... ils ont mis des petits spawners ici, vraiment intéressant J'ai aimé ça pour avoir un spawner à chauve-souris. C'est dommage parce qu'un la chauve-souris, ça aurait fait spawner les chauves souris un peu au autour. Mais bon, il y a quand même des sorcières qui se promènent, des trucs comme ça. C'est vraiment badass, les gars. Vraiment une super de belle base. Et qu'est-ce qui est -ce qu marqué ici? Tous les jours, chaque membre doit mettre au moins un point de classement. Ok, ils ont un système. Nice! Donc chaque jour, les membres doivent mettre leur points classement et le chef récupère leur trucs Donc on peut voir qu'ils ont un, un système de points. C'est plutôt intéressant. Je vais euh, laisser un coffre ici avec... Euh, ben, je vais laisser un coffre avec une ligne de clé euh, Halloween et puis une, no une ligne de clé normale parce qu'ils sont plusieurs membres de la faction. Donc, chaque membre de la faction pourra prendre une, euh, une truc comme ça en espérant qu'ils fassent bien ça euh, et qu'ils qu s'arnaquent pas entre eux. Ce serait dommage. Et, ma et on va cacher ici la clé légendaire. Comme ça, ils ne seront pas nécessairement à part s'ils écoutent ma vidéo. Maintenant, on va passer à l'égalité. La l'autre La dernière base que j'avais euh, trouvée que je qui était un peu dans le même style que celle-ci, mais que j'arrivais pas à choisir décider décider entre les deux. Et j'y suis les amis, j'arrivais pas à choisir entre les deux bases. vous allez comprendre pourquoi Parce que cette base là, malgré qu'elle soit quand même assez plus petite que l'autre Je trouve qu'elle est bien aménagée et que c'était fait au-dessus d'un lac de lave Donc le lac de lave était déjà présent et ils l'ont fait euh, comme ça Donc ça je trouvais ça vraiment intéressant quand on peut voir la lave qui coule ici Et, et je sais pas, j'arrivais pas à choisir entre les deux Dites-moi vous laquelle que vous préférez dans les commentaires de la vidéo Parce que moi personnellement... Je adore celle-ci. On peut voir ici, ils sont pas super super riches. On peut voir, ils ont pas genre de masse de stuff etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner un euh, un full épisode. Euh avec une épée en volcan, et puis, euh, je vais leur donner quelques stuff, mais je trouve ça vraiment intéressant, franchement, regardez même ici, vous pouvez voir, je sais pas, j'arrivais pas à choisir, les amis, comme je vous dis, c'était entre les deux, et j'arrivais vraiment pas à choisir, donc on a deux, numéro 3, troisième place, il y a énormément d'autres bases Halloween, les amis, que j'ai vu, qui étaient vraiment magnifiques, si vous regardez correctement dans vos bases Halloween, il y en a certaines qui sont faites piller, mais j'ai quand même laissé des petits coffres avec des récompenses, des clés Halloween, surtout à l'intérieur, donc si vous aviez un home Halloween, allez regarder, Regardez-vous en Halloween, j'ai laissé des cadeaux à, à quasiment toutes les hommes que j'ai vues. J'ai laissé des cadeaux, mais c'est vraiment ceux-ci qui ont fait euh, le, le, le, final, le, le truc final pour ma vidéo. Donc on va laisser ici, comme j'ai dit, un full, euh, un full euh, avec à la place du casque on va mettre ça et on va donner une clé Halloween et euh, on va donner quoi Une clé week, oui, deux clés. Voilà. Comme ça les amis, j'espère vraiment que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas et si vous avez adoré les events pour le, le mois d'Halloween, euh, pour le mois d'octobre, on a eu euh, le labyrinthe qui a été un event parfait. C'était vraiment cool, ça s'est déroulé en live. Si vous, pour ceux qui étaient là, on était à peu près une centaine sur mon live. C'était vraiment cool, il y en avait 400 joueurs sur le serveur. Et je sais pas pourquoi, mais le serveur commence à revivre encore une fois. Je ne sais pas, on était à 400 hier, encore 400 aujourd'hui. C'est un truc de malade. Donc continuez comme ça les amis, continuez à partager ce serveur. Je vais rajouter, euh, il y a 50% de rabais sur la boutique jusqu'au 1er, euh, euh, jusqu'au 2 novembre, j'ai rajouté euh, 50%, non attendez, attendez, je, je suis en train de me tromper, non, non, c'est, ok, 50% c'était durant le jour du 31, mais alors que moi je vais poster cette vidéo là, le 31 va déjà être terminé parce que je fais la vidéo le 31 au matin, donc il est super tôt le matin, donc euh, voilà euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, vous allez euh, avoir 25% de rabais sur la boutique jusqu'au 3 novembre Donc jusqu'au vendredi 3 novembre Vous allez avoir euh, 25% de rabais sur la boutique Donc si vous avez envie d'avoir un grade élite ou quelque chose Ça vous coûte à peu près une trentaine d'euros à la place de 40 euros ou quelque chose comme ça Allez voir, ça vaut vraiment le coup pour certains items Je vais finir la soirée euh, spéciale ou la matinée On va commencer la journée plutôt Non, on va finir, il est 23h Donc on va finir la soirée Halloween avec euh, deux petites clés pour tout le monde sur le serveur Let's go Joyeux Halloween à tous J'espère que vous avez été récolté. Plein de bonbons, que vous avez plein de cadeaux Moi je vous aime, c'était Icons Et je vous souhaite à tous une excellente fête de journée Et puis on s'embrasse, bisous